Bonjour à tout le monde, ce matin je suis venu seulement pour euh, que vous puissiez voir un peu et puis vous parler de, de l'abonnement, il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'abonner peut-être pour leurs intérêts personnels, mais moi votre frère, je vous demande de vous abonner massivement parce que vous ne serez jamais d'ici et ma chaîne YouTube va vous plaire vraiment et elle va vous plaire beaucoup mes frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai sali tout le monde, j'ai sali euh, tous les chrétiens, j'ai sali tous les musulmans, j'ai sali euh, tous les gens qui me suivent en bon, ce moment ici, euh, de comprendre que je du souci de vous communiquer quelque chose, mais j'ai besoin quand même de vos réactions. Réagissez-vous, s'il vous plaît. Si euh, vous trouvez quelque chose de mauvais sur ma chaîne, vous pouvez m'écrire. Vous connaissez euh, là où on écrit. Écrivez pour moi, je vais lire ça et je vais comprendre pour améliorer mon, mon, mon service sur ma chaîne. Merci beaucoup, je vous salue tous.